Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je voudrais répondre à la question où vivre quand on est trader. Donc c'est une question euh, intéressante effectivement. Et bon on peut se dire euh, l'imposition en France, en Belgique est quand même euh, importante sur les gains en trading, donc ce n'est pas l'endroit idéal pour vivre. En fait, euh, vous pouvez faire du trading euh, dans le monde entier du moment que vous avez une connexion internet euh, suffisante, ça peut être en Afrique, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont en Afrique, euh, mais c'est surtout l'endroit où vous vous sentez bien pour vivre. Donc moi j'ai choisi Tenerife. ça fait plus de 20 ans que je vis à Tenerife parce que c'était le rêve de mon épouse et je ne regrette pas du tout ce choix. Euh, mais ça peut être dans n'importe quel autre pays. Moi, ce n'est pas l'aspect fiscal euh, qui, a, qui a primé. Bon, c'est sûr que je paye euh, des impôts ici, mais c'est surtout euh, le plaisir de vivre ici euh, euh, qui, qui, qui vaut tous les, tous les sacrifices, euh, tous les impôts qu'on peut, qu peut payer ici. Donc, le critère principal, selon moi, ça ne doit pas être euh, les impôts. Euh, le critère principal, c'est de vous sentir bien là où vous vivez. Donc il euh, y a des personnes qui ne veulent pas s'éloigner de leur famille, il y a d'autres personnes euh, qui veulent rester euh, dans les villes comme euh, Paris, Bruxelles, etc. Euh, donc ça, c'est un choix tout à fait personnel. Selon moi, euh, le critère de l'imposition n'est pas le critère principal. Lorsque vous, gagnez, lorsque vous tradez, vous êtes trader, euh, vous pouvez gagner des grosses sommes d'argent. Alors bien sûr, si vous êtes dans un pays fort fiscalisé, vous allez payer beaucoup mais euh, il vous restera suffisamment pour bien vivre, bien entendu. Donc euh, choisissez surtout le pays, si vous, si vous gagnez beaucoup d'argent en, en tradant, eh bien vous avez la possibilité de voyager et vous pouvez même trader tout en voyageant puisqu'il vous suffit d'une connexion à Internet. Donc ça actuellement on en a pratiquement partout dans le monde. Et à ce moment-là, vous pouvez visiter euh, les endroits et peut-être que vous trouverez réellement l'endroit de vos rêves. où vous avez envie de passer euh, des années. Et puis vous pouvez bien sûr, n'être euh, n'êtes pas obligé d'acheter, hein. vous pouvez très bien louer. Et euh, ensuite, question investissement, vous pouvez aussi acheter quelque part et louer pour que vous ayez des rentrées de, de ce côté-là. Mais euh, l'avantage, pour moi, l'avantage de louer, c'est qu'on peut se déplacer très facilement et euh, on n'est pas toujours certain, euh, lorsqu'on vit quelques années dans un endroit, que ça va nous plaire euh, pendant 10 ans ou 20 ans. Donc euh, si vous gagnez euh, bien votre vie euh, en tradant, eh bien, vous avez la possibilité de vous déplacer, de payer euh, euh, des loyers même importants si vous voulez vivre dans, dans des beaux appartements ou des belles maisons. Mais euh, l'endroit actuellement pour vivre lorsqu'on est trader, ça n'a pas énormément d'importance c'est surtout vous qui devez bien vous sentir euh, là où vous choisissez de vivre et, et ce qui est merveilleux avec le trading c'est qu'on peut euh, pratiquer ça où on veut, quand on veut et euh, si on pratique euh, le scalping comme ma méthode que vous pouvez euh, acquérir ici, vous avez des liens Eh bien ça vous permet de trader une ou deux heures par jour euh, et ensuite euh, de profiter du soleil ou profiter de la piscine, de tout ce que vous voulez et de voyager euh, autant que vous voulez. Voilà donc euh, c'est mon avis euh, concernant l'endroit euh, où il faut vivre lorsqu'on est trader à mon avis. donc euh, Le critère principal ce n'est pas l'imposition, c'est là où vous vous sentez bien. Si vous avez des commentaires n'hésitez pas, mettez des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, mettez-moi un pouce, partagez-la. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre. Et peut-être que je vous retrouverai un jour à Tenerife, ici, lorsque vous avez gagné assez bien d'argent. J'ai un de mes étudiants qui, lui, voyage dans le monde entier avec un mobilhome. C'est un dentiste à la retraite il est venu me voir à Tenerife. Et euh, il trade, euh, donc il connecte euh, son smartphone à, à son ordinateur portable et gagne à peu près 40 000 euros euh, par an simplement donc euh, en tradant de temps en temps tout en voyageant. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère euh, vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est le moment. Et si vous cliquez sur la petite cloche, eh bien, vous recevrez un email lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, profitez-en bien, profitez bien de, de ces beaux jours de soleil, je crois qu'il fait très beau en ce moment en Belgique et en, et en France, donc euh, la France est un magnifique pays, euh, il y a de très beaux endroits en Belgique également quand il fait beau, donc euh, vous pouvez très bien euh, rester vivre en France ou en Belgique, et euh, voyager également, hein. donc vous pouvez avoir votre pied à terre à, en Belgique, et puis voyager dans le monde entier, euh, ou en France, euh, donc c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.